Hey, salut les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, une petite vidéo. Euh, voilà, je vais vous présenter un couteau de fouille que je vais euh, fabriquer moi-même. On va regarder ensemble. Hein. Voilà, parce que quand on regarde, euh, on remarque que les couteaux de fouille, euh, bon, ben, c'est quand même pas mal cher. On hein. est aux alentours des 40-50 euros. Et euh, bon, c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent, puis ça casse assez facilement. Donc voilà je vais vous présenter aujourd'hui mon petit tuto donc euh, voilà ici c'est une pelle qu'on trouve chez Jardiland, euh, Castorama, enfin, Brico, Ibo, enfin voilà, tout un petit magasin de bricolage, ça coûte, euh, moi je l'ai payé 1,99€, euh, je l'avais déjà utilisé, elle fonctionne bien mais moi j'ai vraiment envie de la faire passer en plus en couteau de fouille, donc comme vous voyez j'ai déjà tracé pour la découper, faire les dents dedans, ici on a déjà le manche, ça ici cette partie-ci je vais la supprimer parce que j'aime pas, donc voilà, et je vais certainement renforcer, pardon, parce que, hop, on enlève. Vous voyez, ici, on sait la renforcer parce que ça, bon, pas, ça va pas être costaud longtemps, ça va pas durer longtemps. Donc euh, voilà, je vais certainement mettre euh, une tige filetée à l'intérieur avec euh, des écrous, peut-être passer un coup de soudure dessus. Je sais pas, on va voir ça. Donc euh, la partie, elle est quand même inclinée, je pense que je vais la remettre droite ça non plus j'aime pas trop j'aimerais bien qu'il soit vraiment droit donc je vais regarder pour l'aplatir peut-être la chauffer et l'aplatir voilà mon petit tuto allez on est parti pour la découpe et je vous retrouve juste après bon ben bah, les copains après une petite heure de travail on hein, voit ce que ça donne hein. donc là je l'ai découpé j'ai fait les dents je l'ai aiguisé hein. pour finir comme je vous avais dit j'ai mis euh, un écrou une tige dedans voilà, ça commence à ressembler à quelque chose hein. en tout cas ça coûte bien déjà testé donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir un peu le ponçage hein. je vais poncer comme il faut je vais le protéger avec un peu de couleur pour voir un peu et puis vous verrez le résultat final euh, ça c'est le manche comme vous avez je vous avais dit je l'ai retravaillé ici ici je l'ai tout arrondi avant il y avait cette partie ici qui venait à peu près comme ça c'était vraiment vraiment laid moi je mets pas donc voilà, je l'ai retaillé, arrondi, euh, bref, donc euh, j'ai presque fini, hop, après je le fixerai, voilà, ça ressemblera à peu près à ça quand ce sera terminé, il sera repeint, donc voilà, Bon pour le matériel utilisé, c'est juste une disqueuse, j'ai acheté euh, les disques à découper euh, chez Action, je crois que c'est 2,40€ pour 10, donc c'est pas cher, un petit disque à meuler aussi chez Action, qui sont vraiment pour rien, et puis euh, du papier à poncer hein, pour dire de, de bien nettoyer tout ça et puis de le reprotéger euh, après hein, si euh, il rerouille dans cinq minutes ça sert à rien. Et comme vous avez vu, je l'ai chauffé et je l'ai redressé comparé à avant. Donc voilà, je vous laisse pour la suite. Bon les amis, voilà ce que je conseille aussi de faire. <coughs> Pardon, ce que je conseille de faire, c'est de bah, la chauffer. Hein. Faut la chauffer normalement. Euh... À 800 degrés euh, et puis euh, il fait un choc thermique euh, en la trempant dans l'eau froide bon si vous ne pouvez pas aller jusque là vous le faites avec un brûleur donc euh, voilà c'est ce que j'ai fait, je l'ai chauffé quelques minutes avec un brûleur on voit d'ailleurs la couleur qui a changé en fait c'est pour que les molécules deviennent euh, hyper dures et que justement euh, ils ne se plient pas facilement dû euh, à la découpe qu'on a fait et, euh, et aux modifications qu'on a fait donc là je vais faire euh, je vais finir le ponçage puis je vais le mettre euh, en couleur et puis on se revoit pour la suite donc voilà normalement l'idéal ce serait euh, après de le remettre dans un four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes mais bon voilà ça ira très bien allez à tout de suite bon bah ben, les amis toujours avec le téléphone voilà donc euh, quand on l'a brûlé forcément la couleur qui avait dessus est partie hein. Donc là, euh, je mets un bon petit après dessus, un après traditionnel, hein, pas cher, hein, voilà. le but c'est de protéger le métal et qu'il soit bien costaud. A tantôt pour la suite. Bon ben, les amis, voilà, ici, euh, petit couteau de fouille est terminé. Donc voilà, la couleur n'est pas encore trop sèche, mais bon, ça doit sécher vraiment dans le fond. Et puis euh, hop, voilà, tout est bien aiguisé sur les bords c'est un vieil, un vieil étui qui avait une scie à main pour couper les branches je vais m'en servir tout simplement pour le mettre dedans voilà j'espère que ce petit tuto t'a plu et puis n'hésite pas à t'abonner mettre un gros pouce bleu serait vraiment vraiment encourager et puis m'aider à faire évoluer ma chaîne et voilà abonne toi merci encore aux nouveaux abonnés c'est super cool de votre part et puis, voilà, je vous laisse pour la, la vidéo de la semaine prochaine. Ce sera une sortie détection, normalement, avec une belle petite trouvaille. Donc, voilà, allez, je vous laisse. Bon week-end à tous. Merci encore et à vous. Et puis, euh, comme je dis toujours, ciao, ciao.